Trois rencontres décisives. Tout d'abord, un vieux Dominicain, toujours rayonnant et heureux de prêcher la foi, la bonne nouvelle du salut. Un groupe de jeunes Dominicains, toujours fidèles et joyeux à chanter, à louer la beauté de Dieu. Et un chercheur de vérité, saint Thomas d'Aquin, qui, à l'époque, et toujours aujourd'hui, répond à tant de mes questions. Et puis, comme toute histoire d'amour, une personne si chère à mon cœur et à qui je dois tout,